C'est une maladie hémorragique grave, héréditaire, qui touche uniquement les hommes et elle se caractérise par la survenue de saignements dans la vie quotidienne sans qu'on ait forcément la notion d'un traumatisme. Ça me donne quand même des douleurs au niveau des articulations. Ça m'a causé des arthroses au niveau des articulations des genoux et des coudes. C'est une maladie grave puisque ce sont des saignements qui peuvent mettre en danger la vie des patients en fonction de leur localisation et qui également, quand ils surviennent au niveau des articulations, vont progressivement aboutir à la destruction de celles-ci, ce qui fait aussi tout l'handicap le, le, le, le, de cette maladie hémorragique. Cette maladie hémorragique résulte de l'absence d'une protéine présente dans le sang, un facteur de coagulation, le facteur 8. Jusqu'ici, les traitements reposaient sur l'administration de facteur 8 par voie intraveineuse. La difficulté, c'est que jusqu'à présent, les concentrés de facteur 8 disponibles avaient une durée d'action trop courte pour permettre d'obtenir une prévention suffisamment efficace, ce qui fait que les patients restaient à risque de saignement. Le médicament il constitue un, une vraie révolution thérapeutique pour, pour nos patients puisqu'il permet finalement de diminuer le fardeau de la maladie. Les patients ont besoin de faire beaucoup moins d'injections avec ce médicament parce qu'il a une très longue durée d'action. Et en plus, l'autre avantage, c'est que nos patients sont mieux protégés vis-à-vis -vis du risque de saignement. Le nouveau traitement a été proposé à mon fils donc de 15 ans, euh, donc on s'est lancé dans cet essai clinique après avoir mûrement réfléchi euh, et c'était euh, une vraie chance pour lui parce que ça a beaucoup changé au niveau de sa qualité de vie. Par exemple aujourd'hui il peut faire des sports qui lui étaient jusque là euh, interdits et euh, au niveau de la prise en charge il n'a plus qu'une injection intraveineuse par semaine alors qu'à il en avait trois par semaine. Depuis que je commençais quand même euh, l'étude, je me sens mieux. Euh, je ne viens pratiquement plus à, à, à l'hôpital. Auparavant, euh, les patients étaient en permanence euh, en train de se questionner sur, sur ce qu'ils pouvaient faire dans le cadre de leurs loisirs, sur les, les sports qu'ils pouvaient pratiquer ou non. Et avec ce traitement-là, on se rapproche euh, d'une qualité de vie normale et euh, les patients peuvent maintenant pratiquer euh, beaucoup plus d'activités qu'auparavant. Les patients peuvent contacter l'Association française des hémophiles directement, donc, sur Internet. On peut vous accompagner dans les, les problématiques du quotidien liées directement à la maladie et également dans le cadre des essais cliniques, justement. Puisque faire un essai clinique, c'est pas un choix à faire à la légère. C'est vraiment une chance pour moi, parce que euh, quand m'a proposé euh, cette étude, j'ai pas hésité deux fois. Euh, D'autres n'ont pas eu ces chances et... C'était aussi pour moi un plaisir d'être acteur de, de ce combat, de ces recherches en même temps. Donc euh, c'est vraiment un plaisir de participer.